Good morning allez, yiden, L'étude sera aujourd'hui le louin nishmat avraham m'ambechaï benitsaq le si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de deux contactez les 5 minutes éternelles nous étions un serhat ragi Perek alef Mishnah gimel olot bemoed baot minachulin veashlamim, mina yom tov rishom shel pesach bet shamay omrim minachulin ou bet il -en omrim mina maaser cette Mishnah elle est les principes a le véhicule, quoi, sont simples. Mais alors, la présentation de la Mishnah et la traduction, ça va être très très très compliqué. Il manque une tonne de mots. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord introduire plein de notions qui sont, toutes les notions faciles à comprendre. Après on va expliquer comment est-ce qu'il va falloir couper la Mishnah, la décortiquer, rajouter des mots, puis le fausser. D'accord Ce sera un deuxième travail. Pour le montrer succinctement, une notion euh, dans toute la Torah, que dans, dans plusieurs situations, la Torah nous impose de donner des taxes, donner de l'argent, ça peut être de l'argent aux pauvres, ça peut être donner le ma'aser, que ça filme même si ça ne m'arrête pas imposé par la Torah, mais ça ne pas. ça peut être aussi donner le ma'aser, chénie, chaque fois que tu as une obligation, un devoir, une taxe à donner, et qu'à part ça, tu as une mitzvah à accomplir avec ton argent personnel, tu ne peux pas accomplir ta mitzvah avec l'argent que tu dois donner de toute façon, à titre d'exemple, ma'aser, que ça fime. tu dois donner ton, ton ma'aser, ton argent, tu ne pourras pas acheter... T'es feelings ou ton talit avec tes, ton que ça filme. Même si tu ne pourras pas financer, t'as acheté des livres pour toi-même avec ton que ça filme. D'accord C'est un exemple vague et il y a beaucoup à discuter dessus, là n'est pas mon but, mais plutôt sur le maser khsafim. Il y a, maintenant concrètement par rapport à à, à, au fait, on a le devoir d'apporter des olatreiyah, ve simcha, shalomé khagiga, à Yom Tov, on a. Le devoir de monter à Yerushalayim a et ensuite à Cholam Oved. On a le devoir de monter à Yerushalayim et d'apporter des holot et d'apporter des shlamim. Olatreiya, beshalmechagiga. La Torah nous a dit tu, quand tu viens, le valeur offana yirikam, ishematzei atidor, ki berkan shemot kachasher natanach. Tu dois donner un cadeau, une olatreiya, un korban ola. Après ça, il y a part ça, chagiga On étudiera très longuement dans dans la Mishnah. Dans le projet comment tu comment apporter ce corban exactement Mais en tout cas, tu as les Shalmei c'est Ces Shalmei khagiga, donc tu dois les apporter. À part ça, tu sais, que quand tu montes à Hiroshalaïm, tu dois aussi apporter ton maaser chenille. de manière générale. Tu as récolté des fruits, ça t'a fait de l'argent. Tu, tu dois donner, l un, un des dixièmes, une des dix à donné, c'est le maaser chenille qu'il faut monter à Hiroshalaïm pour le manger en Shalaïm. Si c'est trop lourd, les fruits, tu peux les transférer sur de l'argent. Parfait, non Regardez T'as maintenant 1000 shekels de ma chenil. Je dois apporter un korban, mais un korban shalmei chagiga. Ben viens, on fait de, de, les deux en même temps. Là, on fait un avec la d'argent. On va shalmei chagiga. Ben non, je peux pas le faire. Pourquoi Parce que ça, tu dois. C'est une taxe que tu dois porter au Yerushalayim. Ça, c'est un devoir que tu dois apporter avec ton argent. Donc, tu peux pas utiliser l'argent que tu dois apporter de toute façon pour payer ton shalmei chagiga. D'accord Ça, c'est le principe général. Idem aussi avec la olateriya. Donc s'il y a d'autres problèmes, je ne vais pas, pas trop élargir. D'accord. Ça, c'est la, la donnée de base. Maintenant, malgré tout, malgré tout, je vais introduire directement maintenant la fin de la Mishnah, C'est qu'il y a une halakha spéciale dans les Shalmei Chagiga que lorsque tu les apportes, si tu veux, tu pourras mettre un peu de ton argent personnel et rajouter un peu de l'argent du Maaser Sheni chose que tu ne peux pas faire ailleurs, entre parenthèses, tu ne peux pas acheter une en disant je vais mettre 200 shekels de ma poche et je vais mettre 1000 shekels de l'argent, de ma non, ça ne marche plus. Mais là, pour les Shalem selon Bet ce sera la marque qui est de le principe de TOFEL, de rajouter quelque chose qui va accompagner en même temps, tu rajoutes un peu ton argent personnel, un peu du ma et là tu auras le droit d'accomplir ta mise de ma D'accord, là comme ça, on a fini même un premier sujet. Deuxième principe, c'est Deuxième principe, c'est maintenant le... Ah, maintenant je précise, c'est que pour le chagiga que tu pourras faire cette notion de rajouter ton argent, mais pas pour la ola parce que la ola ça vient du... C argent l'argent si tu veux l'apporter avec du Master Chéni, tu ne pourras pas apporter une ola avec du Master chini, parce que le Master Chéni, ton devoir, c'est monter le manger à Yerushalayim. Or, tout Ola, lorsque tu vas offrir un Korban Ola, il va être brûlé entièrement au Betamikdash, sur la verte, Donc tu ne vas rien manger, il n'y a pas de profit pour toi. On n'a pas le droit d'être le Masarchini. c'est spécialement pour manger. D'accord Deuxième principe, maintenant, hein, qui, qui fera l'objet d'une longue marloquette dans péricbet, bête, mais pour le moment qui va être évoqué, parce que la les l'évoque, c'est est-ce qu'on a le droit d'apporter le, le Corban Ola Treya pendant Yom Tov Ola Treya, c'est quand tu m'interroges, il tu t'appelle un Corban Ola. Maintenant, vous savez bien que à Yom Tov, à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire les travaux, on n'a même pas le droit de cuisiner à Yom Tov. A Yom Tov, ce qu'on a le droit de cuisiner, c'est que parce que c'est pour ton profit personnel. A kha il y a ou le vado, il y a Comme ça, ce qui est consommable, vous avez le droit de le faire. Ce qui n'est pas consommable pour vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de faire à manger à un goy à Yom Tov. Si tu allumes du feu pour me faire à manger à un goy, tu penses que c'est un interdit de la Torah de, de cuisiner à Yom Tov. Parce que Yom Tov, on ne t'a pas dit qu'il n'y a pas d'interdit de cuisiner. On t'a dit que ce que tu as besoin de faire pour toi, tu as le droit de le faire. Si tu veux cuisiner pendant pour un jour de tu t'as pas le droit. Sur le même principe. Tu vas porter un korban hola. Alors maintenant, c'est sympathique d'apporter un corban ola au bêtamigdage, mais deux minutes, qui c'est qui mange Tu manges rien toi. Si tu n'as pas le droit de manger. Si tu n'as rien à manger, parce que le corban hola, il va monter entièrement sur le misver. Ben, dans ce cas-là, tu ça l'interdit d'égorger, tu te ça interdit de mafchit, de, de retirer la, la, la, la, la, la peau. De, T'as toutes sortes même de brûler sur le misbar, si tu veux pas le faire brûler sur le misbar. C'est interdit tout ça pendant Yom Tov. Toute ta permission, elle est que parce que toi, tu dois consommer. si tu consommes rien, tu n'as pas le droit de faire. Donc ça fait déjà maintenant. On va dire euh, trois principes qu'on introduit. Les Shalmé Simchat, ça doit venir avec ton argent de poche. Tu peux pas apporter, tu dois apporter avec ton argent de poche. Euh, mais, je reprends. Shalmé Chagiga. J'ai un peu embrouillé. Shalmé Chagiga. Les Shalmé Chagiga tu dois les apporter avec ton argent personnel, mais tu as la possibilité de rajouter un petit peu de l'argent du Masercheni, selon Batilelle, ce sera la marque de la femme de la Mishnah. Deuxième principe, la Ola, en aucun, en aucun cas, tu ne pourras pas l'apporter avec l'argent du Masercheni, parce que de toute façon, elle n'est pas consommée. Troisième chose, la Ola, elle pose problème pour, pour être offerte à Yom Tov, puisqu'à Yom Tov, tu pas droit de cuisiner. En réalité, on apprendra une alacha particulière que la Olatreia, spécifiquement, selon Beth Hillel, on a le droit de la porter pendant Yom Tov. Je reprends la Olatreia, spécifiquement. D'après Beth Hillel, on a le droit de la porter pendant Yom Tov. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand je dire la Olatreia spécifiquement Une Ola, j'ai plusieurs raisons pourquoi je j'ai apporté un Corban Ola. Ola, ça peut être parce que j'ai le devoir de venir à mais je mais apporter apporté la Corban Ola Ça peut être à part ça, j'ai le droit d'apporter un Ola parce qu'il y a trois semaines, j'ai fait un vœu à Kobach-Bunkouf, j'allais lui donner une, euh, un mouton. C'est plus une Ola Alors maintenant, c'est l'occasion, je vais venir pour Yom Tov et pour les fêtes, je vais venir à Yom J'apporte deux moutons, bien sûr. Le mouton de la Ola classique et le mouton de la Ola parce que je vais le voir quand j'ai Yom en je vais apporter la Ola que je ne peux pas apporter avec l'un, selon un principe. J'amène les deux à Yom Tov. Selon Batilel, la Ola j'ai le droit de la faire pendant Yom Tov. Parce que cette fois-ci, puisque la mitzvah essentielle, elle est à Yom Tov, pour le premier jour, quand la fête elle dure 7 jours, ce n'est pas que tu as 7 jours de fête. C'est que tu as. Un jour de fête avec en plus ça, des restes de Simcha du premier jour. Si d'une certaine manière les jours supplémentaires, ça va être des, des, une, un moyen de rattraper ce que tu as fait le premier jour. Donc l'essentiel de ta mitzvah, de la hola, elle est d'être offerte le premier jour à Yom Tov. Selon bet la Ola treya spécifiquement, tu as le droit de l'apporter pendant Yom Tov. Et selon bet pas du tout. Et selon bet une autre Ola t'as le droit de la pendant Yom Tov. Vous avez tout compris Alors maintenant, je vais vous expliquer la Mishnah, comment elle parle. Très bizarrement. La Mishnah commence à me dire Olot, Bamoed, les Olot, tu les apportes à Kholamoued, pas pendant Yom Tov. On parle de quel Olot On parle des de pa Olat, et des Olat, pas Olat Parce que la prévêt, est l'Olat tu peux l'apporter pendant la fête. Donc on parle des Olot classiques. Tu les apportes pendant Kholamoued, et ta Olat lorsque tu l'apportes, Iba, la Olat que tu as le droit d'apporter, que si tu veux, tu peux même aussi l'apporter pendant Yom Tov cette fois-ci eh bien tu devras l'apporter spécifiquement, spécifiquement avec ton argent khulin profane, ton argent personnel, ton compte personnel, pas avec l'argent de ma'aser maser, Mais les Shlamim, tu peux apporter du ma'aser, de ton argent du ma'aser chéni. Waouh Qu'est-ce que c'est ce Shlamim du ma'aser C'est une autre histoire de Shlamim On n'a pas encore évoqué. C'est qu'à part tous les corbanoles que tu apportes à Yerushalayim, tu as le devoir d'apporter la Oulat d'apporter les Sharmikha Giga, d'apporter aussi toutes les dettes que tu as, mais à part ça quand tu arrives à Yerushalayim, il faut aussi manger. Arrivé avec toute ta famille, au 10 enfants, tous mariés, des petits-enfants, il faut aussi de la viande. Donc là aussi, tu as la possibilité d'apporter aussi des corbanes chalmés simcha. Cette fois-ci, c'est plus des chalmés chagiga, C'est des shlamim, pas chagiga à cause de la fête, mais chalmés shlamim à cause de la simcha pour rajouter plus de simcha pendant le dos. Cette fois-ci, tu peux aussi l'apporter avec n'importe quel devoir. C'est pas une obligation. Le... Donc dans ce cas-là, tout korban shlamim que tu devais apporter de toute façon parce qu'une fois tu as été sauvé de telle situation t'as fait un vœu d'apporter un corban toda, c'est des shalmissimcha tout ça, t'as le droit de le faire avec minamas ouais, t'apportes des shalmins, tu peux le faire avec ça. ok, je reprends maintenant la phrase, regardez comment il faut la lire, olot, quand on dit le mot olot, ça inclut en fait deux choses, il y a olotriya et olot classique, les olot classiques bamoed. tu les apportes que pendant khalamahed, pas pendant une imtov, Tandis que, faut ajouter une phrase maintenant, ça c'est Bot velober Tov. Et ba moed, et quand le vient Bamoued, Baut Mina tu dois l'apporter avec l'argent du Khoulin. et tous les autres shlamim, qui sont pas encore les chalmichagiga, parce qu'on te prendra dans, dans, dans, dans une ligne encore, les autres shlamim qui sont des chalosimcha, tu peux les apporter même parce que quand tu apportes ton argent, il y a un chalem qui est maaser si tu veux, tu peux acheter des animaux pour en faire des korban shlamim. Or, tu vas faire une shritah pour les manger pendant Yom Tov. Tu vas les manger pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème, tu as le droit de les faire pendant Yom Tov. À part ça, Yom Tov Rishon Shel pesach, le premier jour de Yom Tov de pesach. mais en réalité ça marche aussi pour tous les Yom Tov, là on ne va plus expliquer pourquoi c'est dit spécialement Pessah. Mais Yom Tov Rishon Shel pesach, le premier jour de Yom Tov de pesach ou de n'importe quel Yom Tov, Yom quand tu vas porter ta korban, ton korban shalme simcha, ton korban shlamim de, euh, chagiga excusez-moi, ton corban shlamim de la de ha par ha qui va apporter un korban spécialement en l'honneur de la fête, alors, bet yomrim minachulin, tu l'apportes intégralement minachulin, ou bet hilel omrim minamasser, bet hilel Qu que si tu, tu peux même l'apporter du maasser, mais plus précisément, en, en complétant avec l'argent du maasser génie pas que intégralement, tu mets un petit peu de ton argent, et tu rajoutes sur ça un petit peu de l'argent de Chenille, si tu n'as pas les moyens, bien sûr, si tu as les moyens, apporte même 20 animaux de Chenille, tu n'as pas besoin d'en apporter qu'une seule, mais si tu es limité, dans ce cas-là, tu mets une part conséquente de ton argent personnel, et tu rajoutes un petit peu d'argent de ton Chenille. tout ça, c'est expliqué dans le Barthagnois, si vous voulez, lisez-le, vous allez voir. Et voilà, dans le Barthagnois, si vous voulez, ce sera le mot TOFEL. Lorsqu'on dira, le mot TOFEL, c'est qu'on rajoute quelque chose qui va accompagner, TOFEL, tu rajoutes, OK c'est tout pour aujourd'hui, vous êtes une journée pleine de Aslaha, Kolotov, Selah.